Le, le chef de l'État a dit euh, ce matin, cette réforme est indispensable et vital euh, éléments de logage qui ont été repris hein, par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Vous êtes, vous êtes d'accord avec cette « dramatisation entre guillemets » Il n'y a, bon, a pas de dramatisation, il y, a, il y a un enjeu qui est partagé. Euh, vous savez, j'entends dire par euh, monsieur que, que nous avons été sourds. Non, on n'a pas été sourds. Nous, par exemple, le groupe Modem et, et, et par l'intermédiaire de François Bayrou, on a demandé euh, plus de temps pour dialoguer. On l'a eu et ce dialogue, il a, il a eu lieu. Euh, en, encore lundi, il y avait des négociations. Euh, à la veille de la présentation. Et nous, lundi, par exemple, on rencontrait la CFDT et la CFDT admettait que ce temps qui avait été supplémentaire était un, un temps qui avait été positif et sur lequel, comme vient de le dire ma collègue, on a fait des avancées. On a fait des avancées sur les petites retraites, on a fait des avancées sur la pénibilité, on a fait des avancées sur les carrières longues. Et je crois qu'on a une réforme qui est une réforme équilibrée. Moi, je, je, je respecte parfaitement l'attitude des syndicats. Ils sont dans leur rôle. Mais sur le terrain, moi, les Français que je vois sur ma circonscription, euh, on a commencé la séquence de vœux, on voit beaucoup de monde en ce moment, les gens ont la conscience qu'une réforme est nécessaire. Ils ne sont pas gênés par l'idée de devoir travailler plus ils longtemps, c'est ce qu'ils vous disent. Alors, ils, sont, ils savent qu'il faut faire une réforme. Mais tout le monde, évidemment, moi le premier, on se dit, on préférerait ne pas travailler plus préférerait évidemment mais on sait que pour la financer pour des droits sociaux nouveaux, il faut un peu plus d'activité et d'ailleurs euh, vous avez même des syndicats qui parlent de ce de cette activité supplémentaire après certains bloquent sur le seuil d'âge d'autres oui. euh, voilà mais vous savez juste pour conclure vous parlez de l'allongement de, de des cotisations l'allongement des cotisations il était prévu il était prévu on accélère simplement de 5 ans c'était prévu dans la réforme territoriale J'entends et je vois, j'ai surtout vu votre, vos propositions. Vos propositions, c'est 60 ans et 40 annuités. Bon. Moi, j'ai une question à vous poser. 60 ans, 40 annuités. Comment vous financez sans baisser les, sans baisser, sans baisser les euh, pensions actuelles? Je, je, je vous pose juste cette question et après, je moi, je suis, oh, je suis euh, après disposé à, à faire ce qu'on a fait avec les autres travailler. Et le travail qui a été mené je pendant toute ou... cette <rire> séquence, oui, mais je, je finis. Le travail <rire> qui a été mené sur toute cette séquence, c'est d'avoir un régime équilibré, pour ne pas revenir dessus dans un an, dans deux ans, régime équilibré et une volonté forte de la majorité et d'un certain nombre de courant progressiste, d'avoir des nouvelles avancées sociales. Et moi, je suis désolé, la retraite euh, à taux plein à 1200 euros pour ceux qui ont travaillé, la retraite minimum, pardon, à 1200 euros, bon, c'est une avancée sociale. Oui, mais ce que disait monsieur, c'est que c'était prévu dans la loi de 2003 oui, mais, et que vous auriez pu le oui, faire. Oui, mais avant. ça n'était pas financé. Et nous, si voilà. on, et on le fait, on le finance. Et on finance aussi, on finance ouais, aussi un bon, certain bon. nombre de mesures sur euh, les carrières hachées, euh, un certain nombre de mesures, et ça nous l'a été encore euh, redit aujourd'hui, euh, et, et, et là-dessus, les syndicats, vous êtes en, en phase sur la question de la pénibilité, la prise en compte de la pénibilité. On avance sur ces sujets-là. La il y a un débat au sein de la majorité sur l'augmentation quand même des cotisations patronales. Le modem y est favorable, François Béroux l'a dit ce matin, il a déclaré que le projet de réforme présenté hier était améliorable. Est-ce que c'est de ce point de vue-là Est-ce que vous allez faire pression lors des débats Est-ce que vous allez déposer des amendements Est-ce que vous allez faire la pression sur Renaissance, M. Balanant, pour qu'il y ait des amendements qui prévoient une augmentation des cotisations patronales. Alors, déjà, vous aurez noté qu'il y a un petit bouger dans le texte par rapport à... Qui est très technique, qui n'est pas lisible pour l'opinion. Non, qui est très... Oui, mais voilà. Mais, Après, euh, on, on, a cette, on a cette interrogation. Effectivement, on n'a pas complètement tranché de savoir si on déposera des amendements ou pas. On, on, on regarde et on voulait analyser le texte définitif avant de, de se fixer euh, définitivement. En tout cas, une, nous, une chose est sûre. Et là, peut-être que monsieur m'entendra, c'est... Nous, on est pour... Euh, que la, le, cette retraite, comme notre système, comme notre société soit juste, et que effectivement ceux qui, pour des raisons x ou y, gagnent beaucoup plus parfois, euh, soit parfois un peu plus euh, leur la répartition soit un peu plus euh, un peu mieux faite, mais toujours avec cette idée. De, de préserver l'idée que l'activité, il faut aussi la, la soutenir. C'était le sens de notre amendement sur les super dividendes, qui permettait de, de, de revoir. Oui, mais on un le peu rappelle le le, lors de la discussion mais, du budget, qui a été rejeté ouais, par le gouvernement, mais, alors qu'il a été voté par une partie ouais, des ouais. oppositions, qui d'ailleurs ont pris à témoin. Regardez, pour affaiblir. Euh, le gouvernement vous vos alliés du bodem ils sont contre vous. Est-ce qu'on peut imaginer que ça se passe de la même façon dans cette discussion on, on a sur ce projet déjà, de réforme On a déjà énormément discuté. Et, et entre les différents courants de la majorité, le Modem, Horizon, Renaissance, et à l'intérieur de Renaissance, il y a aussi des courants, euh, qui sont, on ne pense pas tous pareil chez nous, et c'est très bien. Euh, on a beaucoup discuté, et c'est ce qui nous a permis d'avancer sur ce terrain. Alors, problème. on entend Je ne... la, la détermination des, des, des opposants, est-ce que vous craignez, euh, avec cette journée de mobilisation et aussi cette contestation qui va durer, est-ce que vous craignez un mouvement social de grande ampleur, de type gilet jaune, par exemple bah, Déjà, euh, les Français, ils étaient en attente. Maintenant, on leur a proposé le texte, on leur a présenté. Il y a certains, euh, certaines craintes qui ont été levées. Il y a des gens, vous savez, qui n'avaient pas, tout le monde n'avait pas compris que ça allait être progressif, l'augmentation de la durée des cotisations. Et, que, et pour certains euh, qui pensaient justement, et vous les citiez tout à l'heure, partir en retraite là prochainement, ils pensaient peut-être qu'ils allaient prendre trois ans de plus. Non, ce n'est pas ça le sens de la retraite. Donc déjà, il faut expliquer le sens. de comment ça fonctionne, et à nous aussi d'expliquer un certain nombre de mesures qui sont des mesures d'équilibre et qui sont des mesures d'avancée sociale. Je, je, je, je, on le redit et on va l'expliquer, on va montrer par exemple, là on, là on parle des 1200 euros. Ben, les 1200 euros, euh, effectivement c'était dans la loi avant, ça n'a jamais été fait, nous le faisons. Ben, C'est une avancée, et, euh, et aller expliquer à quelqu'un qui touche aujourd'hui 900 euros de retraite, il va toucher à partir de la promulgation du texte 1200, expliquez-lui que ce n'est pas une mesure sociale. Je suis désolé, c'en est une. Ensuite, on va avoir des mesures euh, sur l'accompagnement, euh, sur le C2P, le C2P qui permettra justement, laissez-moi finir, le C2P qui permettra justement à un certain nombre de personnes de faire des reconversions. Et donc, euh, avoir été dans un métier difficile 10 ans, 15 ans, ça peut être... Trop, Ça suffit et cette personne, grâce à ce qu'on est en train de mettre en place, pourra faire de la reconversion plus facilement. Et ça, je suis désolé, c'est une attente des syndicats depuis un moment. Donc, on n'est pas dans le tout blanc, tout noir sur ce texte et je pense que notre responsabilité maintenant, c'est de l'expliquer aux Français dans le temps qui va venir et dans le temps du débat parlementaire. Merci.